amis fanatiques TV la ben kom yo. Gros bonjour, ak bonsoir pour nous tous. Jeudi, c'est mardi 2 mai 2020. Et nous comptons avec vous dans la vidéo, ça est nous poté pour vous, pour toutes les fanatiques, toutes les amis, toutes les tout compatriotes et quel qui soit à côté ou dans le monde, qui va jouer la gueule chanel, TV la e ben nous potéons en pile, en pile, en pile information pour vous. Et nous un grand merci à tout le monde, toutes les tout compatriotes jusqu'à présent qui ben, était connecté sur Channel 7. nous, absolument, n'abdou. Merci pour fidélité. Et merci le fait que vous faites confiance. Et merci le fait que vous lagé nous et nous même nous-là notre travail d'arrache-pied pour nous informer sur tout sur toute sa passé dans le pays d'Haïti. Nous parlons donc audio la Ah ben, ancien, donc habitant dans le village de Dieu qui lui-même di préalmentait un pile secret de Ah ben côté citoyen ça pral le pour nous en dans village de Dieu mesdames et messieurs nous connaissons, nous avons des gros ingénieurs des gros et et boss maçon pour nous dire le comme ça et ben fouillé des de, de, de, de, de tunnels qui sortent en dans et village de Dieu en dans yo, et puis qui a sorti pas d'ailleurs et ta même pensé côté la police pas même imaginé, ben, les opérations ap menées mesdames et messieurs et c'est là eh ben ISO même le prale sorti pour prendre la police là dedans et dans piège pour prendre la police mesdames et messieurs dans embuscade là faut que nous très fort les gars frappé très très très fort et la police faut vraiment vigilant, une façon pour pas tomber dans piège ISO parce que nous on un petit coup de vidéo et nous va l'inviter well où là tout mais mes côtés ISO cap essayé et donc gaz lacrymogène qu'il gagne ISO cap essaye masque qu'il ISO a fait entraînement parce que le senti Boakali a vu arriver sur sous lui et eh ben Monsieur précise rapide rapide là eh ben pour le voir comment l'Itaka et eh ben prépare le pour le temps de population ou bien pour le temps de la police qui t'as pour attaquer nous pour inviter aux gens dans vidéo ça e dans n'ont pas dépeint tout Boakali arrivé mais eh qui ben, un policier là Monsieur tombé dans Boakali ah eh. Mais ben, Mesdames et Messieurs nous pour le montrer autour tout et non Thomasin eh ben côté population t'as fait nettoyage population t'as débaré eh bien, tout côté Timakak, quand qu'on a balé ouzé, côté Timakak, quand qu'on a fait et de fait, eh bien, population là, qui a balé, qui a bouret, qui a piquois, qui a pelle, qui a manchette, couteau, tout un outil qui a ben eh bien, yon façon pour yon ka, eh bien, nettoyer Saint, là, mesdames et messieurs, et c'est ça, nous allons l'inviter à regarder dans la vidéo ça, et nous allons l'inviter à regarder tout détail, tout, sous, eh bien, Boakalea, qui a continué là, nous allons dans le port de paix, yon policier, monsieur, tombé en bas Boakalea et nous allons vite au détail tout et bien sur gros route en ça qui isolé même le et bien, qui sortit en d'un village qui a sorti pas dehors nous va vite détail nous évidemment actualité pour mesdames et pile mise à jour que nous va le pour là mon on parlé là évidemment opération bois devant piquer devant nous pas fait back possible mesdames c'est pour nous avancer avec mouvement mais pendant que nous parlé de l'opération Boa Calais, nous apprenons qu'il y a policier là, malheureusement, il y a un policier les policiers qui tombé dans Boa mesdames et messieurs, il y a un policier population, et bien, premier ici, met la patte sous lui, population, met sous le policier. Comment ça fait arriver Évidemment, nous beaucoup plus de détails pour essayer de comprendre, je dis à dire Donc, parfois, si quelqu'un n'a pas besoin aller pas éviter, parce que ceci, si où il va nous ou il va nous enseigner, il de à ce moment-là lançons ce message là puis dans pile en pile en pile en pile tout le monde et puis au-delà de ça mesdames, et messieurs, nous gagnons un voice là qui est extrêmement important y a un ancien citoyen, bon pour pas dire qui était dans qui dans le village de Dieu et eh bien monsieur peut-être était dans bagaille nous pas justifier ça mais bref monsieur mettait tous ses secrets monsieur Bandio tous ses secrets qui gagnent dans le village de Dieu les n'abdou qui monsieur fouit tout en bas les n'abdou qui possibilité pour pour sortir l'autre côté et eh bien Audio, ça prend le temps de comme ça. Vous pouvez comprendre davantage si les policiers ont mené des opérations, mais qui tactique mais qui techniques qu ont été utilisées pour finir avec la question village de Duyan, qui est extrêmement important. Et puis au-delà de ça, et eh bien oui, nous apprenons ça pas fait trop longtemps là. et eh bien, population, encore une fois de plus, qui frappe là, mesdames, messieurs. Donc, il y a un peu l'actualité, mais avant ça, permettre que vous saluer justement et vous aller à que vai le mettre qui plus c'est Là, Après, demain, à peu de actualité au niveau du pays d'Haïti, eh bien nous connaissons pendant une semaine ça, c'est une opération bois calde côté que gagne plein monde, qui même qui par position pas haut, et puis même opération. Et si là, nous parler directement pour aller au niveau de village de Dieu, nous connaissons que gagné y a un, un citoyen qui aime qui était habité au niveau de zone. Là, côté lui même vit à vivre près du et village de Dieu. Et eh bien, Monsieur mettez tout ce que bon de Dieu, et eh bien il dit que et bandio, et pour que y'a tiré, a pensé, ça au fait, et bien y'a même eu gain en côté, en tout, et pour que même pour y aller cacher, ça dit que il eu gain en route en bataille, genre que c'est citoyens y'a même dit Dilbe, nous pas connais est-ce que M. gien veut pour ta faire est-ce que secrétaire n'y pas jam sous dit de o et bien nous connais grand pile citoyen qui même qui dit que opération bois calé et pas a mis lancé et mais si l'état lui même n'y pas fait suivi pour même pas il y met les bandits et bien puis ta pis parle des santareles au gars civil pendant que grand plein qui t'a dit que pas besoin communauté internationale pour venir mais là là besoin force quand même parce que c'est même pas force là Eh bien incapable et prend nos gars civil côté qui capable et groupe qui ont même bataille ensemble avec la population. On et directement, suivre, et bien, et bien, et bien, et bien, qui bien, et bien, et bien, et bien, et bien, et et bien, et et et et et bien, et voilà, nous avons vu tout le mesdames et messieurs, soyez attentifs. Et puis, tant on ça, nous parlons justement de ça, qui prennent en bois calé également qui tombent. Mais avant ça, en avons extrait, mesdames et messieurs, nous allons pour là. Andan. monsieur en de nous devons tout le monde, nous en nous ouvrir, garder si le barreau côté bouché. Parce que depuis Soanel Joseph, en a eu un en je me suis a l'on pense qu'on a eu L'on on a eu un bateau, a tête, on a eu un a tête, on a tiré ça bateau, on un bateau, qui a eu un bateau, a tête, on a eu un bateau, on a eu un a un un le les rentre en dan, ça arrive, le nou en dan, pas aucun ouken ils Yo filé dans tout. C'est ça qui fait. Le nou met l'opération ça, tout le monde ne peut pas te bouwen dedans. Genre de yon. Rete de yon sous la rue, et puis chaque cas nous t'a gengé chance. Rentre, garde s'il pas pa tout là dedans qui ferme, qui couvri, depuis nous on bagage à te couvri, découvri et puis filer en tout. Yo ou bien la ge nan bouche tout yo Parce que neg yo gen cache cache libe en bate en dan village de Jasson. Se yon moum vwe pou la police pou moun, ki pral de terry yo yon dan. Le fini encore nous pas même besoin de faire tout intervention sa pou village de Dieu Depuis en dan village de Dias. depuis la première entrek Boteat National la, pou rive l'an dernier entrée sous Tissite en lè, nous mettons la groum bon en dan, nous ne croyez pas qu'il aucun bon monde dans le village de Diyan. Oui, il y a bon monde. Si t'es plus ou plus, il y un village de Diyan. Il y a un bon monde dans le bon, anzi, de village de Diyan. Il y a innocent. Si t'es l'éternel, il y a innocent. Bon, on dit presque toute l'autre ghetto, il y a innocent. Mais dans le village de Diyan, il n'y a là-dedans. Tout le monde qui est dans village de Diyan, il assassin. Tout le monde qui est tout abandonné qui déjà. Et puis c'est moins monde dans le village de Dieu. C'est assassin. Oui. Nous n'avons pas besoin de mettre des connaissances le village de Dieu. Nous n'avons pas besoin de faire l'argent. Nous avons mis les malades de même. C'est dans le village de Dieu, mal remplacé, mal plaisir. Nous avons bien compris ça. Oui. Voilà, et mesdames et messieurs, voilà, voilà, voilà. Donc, euh, c'est que ce, était, nous-mêmes, nous avons plutôt pensé, est-ce que ça nous pense les citoyens en disant, citoyen, est-ce que c'est vrai Évidemment, la police prend responsabilité parce que nous connaissons que les policiers ont bien des. Nous connaissons plus de dans le village également. Mais, monsieur, je pense que c'est tout le monde qui vit dans ce moment-là. Nous bouquons avec des questions de sécurité, nous bouquons avec des questions de gang. -là. Bien que nous sommes nous sommes ça nous presque pas parler des questions de kidnapping. Hein? Et puis, ça prouve une fois de plus que kidnapping, c'est vraiment dans le village. C'est vraiment dans grand avion qu qu'on a fait, effectivement. Donc, mesdames, messieurs, continuez avec le mouvement, mais et vigilants je j'annou dit pas quitter mouvement comme si eh, pour ta échapper dans mais nous pas faire aucun pas aucun petit malheureux et, et, et, et, et pression pour pas dire pour nous ta faire des abus quembe de mouvement façon que ces monsieur gang ça y a, pour nous pas dévier de de, de, de, de de mouvement parce que moi nous ta dévier donc quembe là j'annou dit attaquer bandit ça ai fait là c'est surtout mode d'ordre c'est surtout ça pour nous faire mesdames messieurs pour nous pas détourner nous et oui pradel en nous avancer frère oui, pendant que c'est qu'on si t'a uh, parlé au niveau de village de Dieu, eh bien nous connaissons que gagné et en pile lui mec t'a dit que gagne chef gang ISO qui est les même qui t' et pour balle et bien, Nabdo, il lagué en vidéo là qui montre que il pa rien au contraire il a fait démonstration pour capable montrer et bien il rien au niveau de zone village de Dieu et bien, nous pour suivre une petite vidéo et bien, pour montrer que et bien, chef gang Iso, lui-même et lui montrer donc que il est solide il a rien et bien, au niveau de zone village de Dieu. à le non a à oui, j'ai eu et bien chef gang Iso qui lui-même lui montre, lui-même, il n'y a pas aucun rien. et que des rumeurs, des informations que tu as fait comprendre que lui-même prend balle, et bien l'i sorti et montre nous, et la résistance, côté que si tu as gaz, et bien il est capable de combattre ensemble avec appareil que lui-même lui a là En allant pour nous suivre, et bien Iso et qui lui-même qui a fait un petit vidéo et sorti, côté que lui montre, il n'y a rien qui révèle le ministre que nous avons parlé Voilà, voilà, mesdames et messieurs. Et puis, dans ce temps, nous connaissons que la d'Haïti pour dire la police, mais était envahi et village avec gaz, entre autres, en pile coup de balle qui tape chanté. Eh bien, comment est-ce faire vous avez nous là, bien, mesdames et messieurs La police de la tape dans lancé gaz. a là, subitement, ok Nous disons qu'il y un pile de messieurs qui même mourent dans question gaz-là. Eh bien, regardez bien cette vidéo, vous comprendre. De du kon des autres cafés là. Gen moun ka des gens qui ont des armes, qui ont des munitions. Kote iso, quand on joue mesdames et messieurs. regardez bien vidéo sa bien pour comprendre davantage. Ok? Monsieur Bouvre école, pendant la pouvre écol là nous même, nous tout profité de détecter le nous. Voilà. regarde là. On garder la lui-même qui a continué, e, e, ben, a fait échouer. Et bien, avancer dans le cas d'information qui avant de mener l'actualité à nos parler dans le grand et nos pays d'Haïti, et bien, population dans la zone Saint-Louis du nord yo, et tout mais du fait, et bien sûr, so, il y a un policier qui sait, et y policier 29e, et promotion qui affecte au niveau de direction départementale nord-ouest, police, et bien, parce que Monsieur Tatié, et bien, un citoyen. Et bien, qui te n'a une altercation ensemble avec lui, malgré que lui a dit que c'est policier, le peuple a dit policier par policier, puisque nous qu'un boulot, et bien, ou âmes, ou ou arrivé fait des autres. Et bien, on a écouté, mais déclaration, un citoyen qui est le même, qui tape par lui, pour dire que le monsieur lui de, même, dit c'est un policier qui, dans la direction de départementale, et bien, au niveau de et la police, et bien, nous avons une chance pour qu'on ait une image, et puis, étant des déclarations, que lui-même, il a fait je a fait. Et bien, il y a une responsable qui lui-même, qui t'a fait apporter. Et plus, la précision, dans le cadre, du dossier, et le mot ça. Et bien, je vous c'est mon ancien du nom et bien on tout yé, et puis on milieu du fait sous les policiers, ça que nous parlons de des chances pour garder l'âme. Et bien policiers, ça lui-même fait partie de policiers qui dans 29e promotion qui affecte la direction des bas pantalons de Saint Polista. Et bien parce que nous allons même les tatouer tout yé. et, on, si, quoi, et bien qui ténon altercation et bien peuple plateau bas lui boire calibre. que nous parlons de des chances pour capte pas bah, de délit et bien mon nom et Saint lui et du noyo et bien nous et bral au courant de tout ça regardez oui, je que nous d'ouli dans plein le monde qui va laisser étendre côté que les et qui lui même qui senti sont beaucoup bon côté que les mêmes lui arrivé prend et bien au niveau de la bataille là. On allait directement pour la suivre et bien comment et mon mon yo t'a parlé ensemble avec les responsables pour t'a dit que mes amis nous voulons Ta Voilà, effectivement et bon invite au que de ça justement et eh bien l'y confirmer police ça qui là qui prend en bois calé. Et nous parlons bien, mesdames et messieurs, justement responsable syndical Et lui-même, il lance ça. Regardez bien. Monsieur, c'est ça qu'on fait là, comme Et ça qui passe, c'est le petit noir. Et sont bas est terrible. Donc, qui m'a parlé, c'est les policiers qui travaillent dans la direction. Et, et, et, et, et, et, et tout les dernier. Bon, Toutes les bandes. Les gens qui travaillent dans le débat, quand on est ici, qui est nous sommes passés dans le commissariat Saint-Louis, nous sommes et bien Nous sommes passés nous dit parce que c'est sans ça Après, il particulier qui venir dans le commissariat. Il dit que là, mais il n'y a plus aucun Il nous a fait machine disponible dans le commissariat, moto. Et puis c'est Vous voulez marcher, vous voulez le Et donc, c'est pour Ok? Voilà. Donc, monsieur, c'est à peu près une 29e promotion. Et nous sommes capables de Bon, là, c'est sur cette thème. Mais les populations sont tellement en colère, tout Population d'elles. Les populations ne prennent pas le temps pour réfléchir, pour poser des questions. Bien que nous ayons commencé à poser des questions quand même. Mais là, ça s'est dit que nous sommes capables de comprendre en même temps. Nous ne pouvons pas faire comme si juge. Mais semblait il que les policiers tué un monde. Donc, c'est ça qui a expliqué Ebradel Bon, c'est reprendre ça pour nous. Les c'est un monde qui tué, que population. Tout mettre la patte sous Et sous ça pour nous essayer balancer, les frères. Oui, je que nous, et et bien, Dérilien Emmanuel, 29e promotion, il après-midi, lundi 1er mai 2023, dans le CME du Nord. Eh bien, selon l'information policier eh les policiers ont été tirés, ils ont été en altercation, ils ont été des armes, et blessés deux monde. Eh bien, malgré les ces policiers, population, tout est et dédié sous les eh bien, et ils ont consacré responsable, même les policiers faut que prudent, mes amis, dans le moment ça, policiers, nous devons prudent parce que soit les amotouilles, ils mon la population, il faut qu'on ait une population en plus, eh bien, ils ne sont pas quittés à leur vie. Nous pensons que les policiers, mes amis, il faut que nous essayions, essayez prudent quand même. Eh bien, peux, et bien, je que nous gardé l'image, et les policiers, eh bien, moi qui reconnaît, et eh bien, Monsieur le dérilé Emmanuel, eh bien, c'est promotion, 29e promotion, je mourrai eh bien c'est le duo eh bien selon toutes information, les informations faites par policiers même littéralement altercation il y a et de monde eh bien et moi c'est que son véritable problème eh bien faut policiers même lieu et c'est et tu dans moment si là là par notre eh bien nous pouvons aller directement pour une et de Jean-Moulin Metellus, qui est lui-même, qui t'a parlé dans le cadre l'opération que la population lui-même, et il le eh ben, journaliste senior Jean-Moulin Metellus, il fixe position sous opération baptisée Bois-Calais. La population haïtienne a lancé, il n'est pas capable de violence, Jean-Moulin Metellus, population doit arrêter les bandits, ou mettons la police, ça a les innocents. Eh bien, passé et pour bandit, côté Jean Monard Métélouis, il est la mort. Il jeune garçon, eh bien, il a fait quoi, qui est innocent, mais qui a perdu la ville dans le mouvement Bois-Calais qui lancé depuis plus passé. Il y une semaine pendant ce temps, on pas si plus passé. Il y a un centaine de présumés qui ont perdu la vie pendant le lancement opération baptisée Bois-Calais. En côté, Jean Monard Métélouis, journaliste qui t'a pour...